Bonjour c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier Vous avez vu il y a quelques temps la vidéo sur du vrac, vrac. j'ai fait un petit peu de tout dans la vidéo euh... Vous avez vu la réalisation des spindles aussi. Et bien maintenant, je vais passer à la, à la version euh, VRAC 2.0. C'est-à-dire que je vais commencer à attaquer un petit peu de tout. Comme l'avant-dernière enfin, vidéo. Euh, je ne sais pas comment gérer l'histoire. Ça va être mélangé dans tous les sens. Euh, je vais peut-être revenir sur des épisodes, machin. Enfin, je, vous allez voir, ça va être un petit peu le bordel. Euh, mais le bordel, c'est ce qui me caractérise le mieux. Donc... <rire> euh, <rire> Je vais, vous allez voir ça tranquillement. Je vais déjà, je pense commencer par l'assise, faire les trous pour insérer les spindles. Euh, Peut-être les ajuster par rapport à, au dossier, enfin au headrest, et euh, faire des moules, enfin des moulures, des, des quarts de rond encore un petit peu partout qui reste à faire sur les, les back legs par exemple à l'aide de la tête de défonceuse. Enfin, vous allez voir, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Comme je vous disais, c'est un petit peu le bordel dans ma tête. Euh, il fait extrêmement chaud, j'ai pas le courage de bosser, de bosser mais il faut que je fasse donc euh, j'ai un, un délai maximum à respecter c'est septembre. Donc euh, il faut qu'absolument qu'à cette période-là il soit terminé. Enfin, j'espère parce que, c'est la même merde. Euh, <rire> bon, je fais comme un con. Euh, donc euh, c'est parti pour cette petite vidéo je pense 30-35 minutes. Je vais essayer de ne pas trop blablater euh, ça va être juste surtout du geste. fraises quart de rond je vais usiner un petit quart de rond forcément euh, pas sur la totalité de l'arrière du bas, du de l'assise euh, vous comprendrez pourquoi après Alors bien évidemment je fais exactement pareil sur la partie supérieure de l'assise euh, c'est juste pour donner un arrondi hein, de... c'est juste purement esthétique alors vous voyez c'est complètement du vrac hein, je fais un petit peu ce que je peux à droite à gauche euh, je prends plusieurs éléments je les, je les mixe, je mélange tout ça et puis ça fait une petite vidéo donc là maintenant je vais attaquer les trous pour l'assise pour pouvoir y loger mes spindles alors, ça fait à peu près 12 mm en bas quand je vais le rentrer dans le dans son dans son emplacement ça va venir forcer légèrement parce que c'est conique donc ça va aller parfaitement le, la colle fera la, la liaison entre le bois et le bois donc ça ne bougera plus Voilà. donc c'est parti avec une mèche forstner de 12 mm d'ailleurs je vais peut-être me mettre un repère Ça veut dire que mes swindles sont bien ronds. Alors, j'ai bien sûr, je ne les ai pas tous positionnés dans leur emplacement, mais euh, j'ai essayé de m'appliquer au maximum pour avoir des, euh, des embouts euh, bien, bien parfaitement ronds. Alors, à la, tout ça à la bastringue et au papier de verre. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Il faut juste être très cautionneux, c'est tout. Alors, j'ai remonté, euh, remonté le rocking chair comme il devait être. Euh, j'ai tout assemblé bien sûr, sauf les patins, parce que je ne les ai pas encore euh, mis en place. Alors, je vais reprendre mes spindles un par un. Vous avez vu j'ai percé des trous pour euh, les accueillir dans l'assise. Alors, c'est pas dur, hein. je le prends. Je l'enfonce de façon à ce qu'il tienne tout seul. Je fais un repère sur mon spindle à l'arrière, la partie euh, la plus basse et je rajoute 20 mm qui vont rentrer dans le bois alors je vais faire ça pour chaque spindle, bien sûr je vais les repérer avec du scotch pour celui-ci ce sera centre, forcément. et je vais repartir dans la droite, 1, 2, euh, de la gauche pardon pour, pour, pour moi c'est la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc le centre est déjà tracé, c'était un test je vais faire de, de même pour tous les autres, celui-là il va falloir que je le reprenne, il est trop gros donc il rentre d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi dans l'assise. Dans Alors bien évidemment, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais percé à 9 sur le headrest. Donc je vais devoir affiner mes spindles un par un pour qu'ils puissent rentrer sans jeu. C'est encore un petit peu de boulot, mais je pense que ça va le faire assez facilement. Alors je vais me les préparer, je vais me les marquer. Et je vais tracer sur l'arrière la partie où je vais devoir couper. Et ça pour chacun de mes spindles. Alors, euh, bien sûr, les trous sont percés euh, suivant un arc de cercle. Je vais devoir respecter la courbure aussi au niveau de la position de mes spindles. Alors, je vais faire ça à l'œil, bien sûr, parce que je n'ai pas de gabarit. Et il faut que ce soit harmonieux, que ça fasse pas mal au dos je pense que là aussi il n'y aura pas de problème alors vous voyez le le rendu est assez sympa et comme je vous disais les barreaux sont trop, trop épais, ils sont pas assez élancés pour pouvoir rentrer dans les trous du Headrest donc ben, feu patate, c'est euh, parti pour une séance de rastring ponçage ajustage et euh... Peut-être euh, peut rien du tout d'autre parce que je pense que ça sera déjà pas mal. Donc, ça sera ma cote terminale. Euh, je sais ni plus ni moins un petit outil, il n'y a rien de violent. Alors, hop, voilà, je ça sur les 7 spindles. Mais cette sont coupées, ne reste plus qu'à les affiner. Alors, c'est, je vais reprendre, comme vous voyez, c'est un petit peu hard, là ça ne fait pas très joli. Je vais affiner en partant de quasiment 0 pour arriver à 9-10 mm pour pouvoir les rentrer parfaitement dans leur emplacement. Euh, il n'y aura plus de travail sur chaque pièce, ça va être tout collé hormis le headrest et les spindles. Alors pourquoi euh, bah, C'est simple parce que je vous ai expliqué, ici je dois reprendre, il y a trop de matière, donc il faut que je le fasse avant que euh, la, la, tout soit collé évidemment, autrement je vais, je vais un petit peu galérer avec les, les barreaux qui vont se situer ici. Euh... <coughs> Tout le reste va échapper avec euh, la disqueuse. Donc je vais reprendre tout doucement euh, les parties qui sont vives là, tout ça, le, le photo, enfin tout, tout, toutes les parties qui sont euh, qui sont qui sont droites, qui sont pas belles, euh, qui n'ont pas un grave parfait. Donc il y a beaucoup beaucoup de boulot. Je vais faire ça dehors parce que je risque de me faire défoncer par ma par le ministre des finances là-haut là. enfin vous avez tous compris qu'il y a toujours quelqu'un au dessus de nous qui vous, qui, qui vous embête pour rester poli alors on arrive donc à un moment où euh, je pense que beaucoup de personnes l'ont attendu c'est euh, le collage des back legs des front legs et des top arms Alors je ne colle pas le headrest pour pouvoir enfiler mes spindles et pour faire une finition tip top euh, je pense que vous avez bien compris que les spindles vous ne pouvais pas les mettre une fois que c'était collé c'est strictement impossible donc cette partie-là sera collée tout à la fin, quand, je, quand tout sera sec, quand j'aurai tout bien usiné avec euh, les disques qui vont bien. Euh, c'est un peu contraignant, mais euh, bon bah c'est comme ça. Alors, je vous disais, je vais coller ça, coller, visser. Alors j'ai eu une précision, euh, malouf apparemment. Euh, alors, je ne sais plus qui c'est qui me l'a dit sur ma page mettez des vis parce qu'il avait peur que ces assemblages ne tiennent pas c'est fort possible euh, c'est une très bonne raison d'ailleurs euh, personnellement s'il n'avait pas mis de vis, je n'aurais pas mis de vis donc euh, les assemblages auraient tenu parfaitement, il n'y a pas de souci sur ça alors je vais coller euh, mes pieds mes back legs et mes front legs avec de la petite bombe voilà, de la colle, de la colle blanche quoi, hein. et ce qui est euh, top arm avec de la, enfin de la radite de la, de la colle époxy alors comme on dit chez moi pas de couilles pas d'embrouille je vais prendre celle qui sèche en deux heures parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer il peut y avoir une, euh, une tulie ou une cornée comme ça Enfin, ça peut être la même merde donc je répète pas de couilles pas d'embrouille on prend la celle qui sèche euh, le plus lentement possible alors pourquoi la radite, ah, la radite. Pourquoi l'époxy bah C'est simple parce que c'est une pièce, mine de rien, quand on va se lever, on va tirer dessus il y aura beaucoup de contraintes dessus. C'est pas que j'ai pas confiance en la colle à bois, mais je préfère utiliser celle-là. Bon ben C'est parti pour le collage, je vais commencer par les front legs et ensuite je vais passer sur les back legs. Alors pourquoi je vais commencer sur les front legs ben Je commence par le plus simple pour terminer sur le plus, le plus compliqué. Alors je fais bien attention de mettre le pied droit à droite et le pied gauche à gauche parce qu'ils sont parfaitement symétriques mais l'assemblage n'est pas tout à fait pareil. Donc on prend quelques précautions et on ne fait pas d'erreur. une vis et voilà donc là si l'assemblage pète je me coupe une couille il me reste déjà plus qu'une alors ça m'embêterait d'être mono, ben mono, rien du tout on refait exactement la même chose de ce côté là on barbouille de colle s'il y en a plus c'est pas grave Gorrer, je vais enlever l'excédent de colle donc les front legs sont collés je vais passer maintenant au collage des back legs là c'est un peu plus compliqué j'utilise quatre serre joints c'est un peu la même merde pour serrer tout ça et pour mettre les vis ensuite donc on va faire comme on peut on s'adapte et on domine alors j'avais dit que j'arrondirais un petit peu mes arêtes euh vivre là avec un outil je sais pas quoi, enfin je savais pas comment mais comme je suis sport euh, je ferai tout à la rap, à la bastring enfin tous les outils que je vais avoir sous la main euh, disponible donc c'est parti, collage du pied du back legs de ce côté là on refait comme tout à l'heure on badigeonne de colle on n'hésite pas sur la quantité, on n'en a rien à faire la colle il y a qu'elle est payée pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui chie qui colle Ok On est d'accord enfin, J'ai toujours pas compris le principe, mais bon, c'est pas bien grave Donc, on enfile son pied On essaye de l'enfiler proprement, bien sûr Ça y est, les 24 heures de serrage sont passées. Je vais euh, desserrer tranquillement mes petits serre-joints, voir ce que ça donne au niveau des joints, et euh, on verra par la suite. Alors, ça joint parfaitement. C'était le but recherché, vous allez me dire. Là c'est pareil et ici c'est pareil. Le dessous on s'en fout un petit peu ça se verra pas. Euh, maintenant je vais passer au collage des top arms. Euh, colle époxy, enfin deux composants. Oui, ils sont toujours serrés, j'ai laissé, laissé ça sous presse pendant quasiment euh, je sais pas, 96 heures, normalement il ne devrait y avoir aucun problème. Bon moi ouais, c'est parti, je vais retomber euh, ces petites pièces là qui sont bien brutes pour pouvoir venir euh, parfaitement le, le, le fond de euh, ça, va bien, ça va bien se courber, ça va être chouette. Enfin, j'espère que ça va être chouette. Sur le Malouf, c'est à dire que j'ai repris chaque assemblage euh, à la râpe, machin, avec tous les outils qui vont bien. Vous avez déjà vu ça dans une vidéo précédente, euh, je vais pas, je suis pas revenu dessus volontairement. Euh, comme vous pouvez le voir, on est quasiment euh, au mois de septembre. Euh, il doit être fini, enfin, le Malouf doit être fini euh, pour euh, le 21, 22, 23 ou un truc comme ça pour le salon du bois épinal euh, Donc j'ai pris de l'avance, j'ai pas tout filmé. Euh, c'est volontaire De euh, toute façon vous avez tous vu que c'était bien chiadé comme, euh, comme truc euh, La finition c'est une finition classique alors, y a pas de, On ponce jusqu'à temps qu'on fasse disparaître euh, les traits d'usinage, les traits de ponçage et compagnie Donc pour ce faire je vais mettre un petit appareil Un petit accessoire que j'ai acheté euh, chez, HM, chez H&M Diffusion Alors c'est pas cadeau hein, je l'ai acheté C'est euh, une pub gratuite mais je peux vous dire que ce truc là, voilà, ça vaut 40 ou 50 balles, je crois. C'est euh, la crème de la crème de ce qui peut se faire en finition. Alors, normalement, c'est fait pour les tourneurs. C'est super pratique, c'est super bien à utiliser. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut utiliser une disqueuse. Alors, euh, ça tourne vite, ça fait du bruit, mais s'il faut en passer par là pour avoir une finition tip-top là je peux vous garantir que j'ai un truc là c'est même plus de la soie, c'est pire que de la soie c'est un truc de barbare alors vous, vous utilisez des pads comme ça qui se collent Hop. vous avez tous les grains possibles imaginables ça démarre du 60, ça va jusqu'au 600 je crois Il y a pas de, je crois qu'il n'y a pas trop de limite alors c'est un, bah, une pièce en espèce de métal ou de la luche, je, je crois que c'est du métal vous, vous venez sur votre, euh, votre disqueuse, alors ça sert à rien de serrer avec une clé, hein. on n'est pas des barbares, hop c'est fini, voilà, et pour le desserrer c'est pareil, ça vient tout seul, la rotation fait que ça va se serrer tout seul, donc ça tourne avec la disqueuse forcément, mais quand euh, le disque rencontre une résistance, lui il est monté, enfin l'axe est monté sur un roulement à billets, donc ça va s'arrêter de tourner. Donc c'est vachement bien, ça évite de faire des gros trous, des gros pâtés dans le bois, euh, c'est super bien foutu, c'est euh, Arbotech qui fabrique ça, euh, ça s'appelle Random Contour Sander, alors bon, c'est peut-être pas la référence exacte, mais c'est ce qui est marqué dessus. Euh, franchement, pour ceux qui ont des finitions à faire aux petits oignons dans des trucs bien courbes, bien chiants et tout, les, les tourneurs en plus particulièrement... Plus particulièrement je vous le conseille vivement c'est pas si cher les pads sont pas si chers que ça c'est autocollant ça se décolle facilement alors bien sûr quand vous collez un pad il faut nettoyer la surface là il hein, faut pas faire le goré autrement votre pad il va pas tenir longtemps donc je vous le conseille j'ai fait la quasi totalité de mes finitions sur le niveau de mes assemblages avec ça ça ne se voit pas il n'y a, a rien à redire il n'y a pas un trait de un trait de papier de verre que j'ai passé avant donc c'est tip top À faire, c'est le collage des spindles par rapport au headrest. Alors, il y a un petit peu de taf, mais euh... il va pas falloir que je me le vois Normalement, il c'est bien répertorié, il y aura aucun problème. le résultat ensemble. On maintenant le plus chiant ça va être d'enlever euh, les scotch de masquage. Alors normalement comme j'ai bien travaillé ça ça va s'enlever tout seul, ben, j'espère. Bon, bah c'est reparti maintenant que mon headrest est collé. Je vais boucher mes petits trous pour pouvoir faire une finition complète de la partie haute. Il euh, y a un petit peu de tape, mais bon, ça va bien se passer, il n'y aura pas de problème. Alors, oui, je mets les chevilles, euh, je leur mets le fil du bois à la perpendiculaire du fil du bois de mon montant. C'est fait exprès, c'est pour casser les codes, pour que ça se voie. J'espère que ça vous, cela vous aura plu euh, je tenais euh, juste à vous dire que bah, j'étais pas, pas désolé mais bon que pendant deux mois ça a été très compliqué pour poster des vidéos euh, vous avez bien vu qu'il n'y en avait quasiment pas euh, travaux ça complique un peu l'histoire préparatif pour Berlin préparatif pour euh, le salon du bois et final enfin vous avez vu que c'était euh, bah, un peu faux -clos. Euh, mais maintenant ça va aller mieux il reste pas grand-chose à faire sur le petit malouf, euh, donc ça va, ça va aller nettement mieux. Alors je suis euh, extrêmement fier parce que, enfin fier c'est pas le mot parce que j'aime pas me me foutre en avant, j'ai horreur de ça. Euh, on va dire je suis assez content parce que Monsieur Lenilsen a posé son popotin dans ce fauteuil-là. Je pense que du coup, euh, alors, il prendra pas de valeur, c'est sûr, mais au moins, au moins ça a juste l'aspect euh, Souvenir. Alors ça va être un truc de dingue parce que j'ai les photos bien sûr, bah d'ailleurs je vais en mettre une à la suite, vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas vu, alors Tommy Nielsen c'est le, des... le patron des outils américains qui sont mondialement réputés, alors euh, comme je disais dans ma précédente vidéo, euh, j'ai eu une chance de cocu pour voir de, de voir cet homme là à Epinal, ça n'arrivera, ça m'arrivera qu'une fois dans ma vie quoi, donc euh, voilà, euh, on m'a proposé de l'argent pour acheter ce petit rocking chair même s'il si n'était pas fini, j'ai refusé, euh, beaucoup d'argent j'ai refusé ça ne m'intéresse pas de vendre ce que je fabrique alors euh, vous, je pense que vous avez compris que j'y ai mis beaucoup de cœur donc je veux que ce fauteuil là soit dans la famille le plus longtemps possible alors il restera dans la, dans la famille dans la maison et je pense qu'on va boire un paquet de bière dessus <rire> et voilà donc si vous avez des questions des commentaires des remarques comme d'habitude vous les mettez dans les commentaires de la vidéo et euh, je vous dis à bientôt, c'était Franck de Créolinium et surtout n'oublie pas, si tu veux gagner un sac de copeaux, abonne-toi à la chaîne